Nous sommes sur le point de commencer le deuxième axe du musée. Nous allons faire un voyage dans le temps qui nous rapproche le bombardement de Guernica et la guerre civile espagnole. Je vous invite à entrer à la maison de bégonia et remonter le temps qui nous ramène à 1937, le 26 avril 1937. Nous allons écouter bégonia une femme de Guernica qui va nous expliquer sa vie avant le bombardement et nous allons vivre avec elle ce jour-là.